bonsoir vous êtes sur une vidéo que je vais publier pour un ami à moi très très fort par les envoûtements des femmes par les par tout ce que vous voulez les problèmes financiers ou euh, vous, vous avez des problèmes avec votre femme ou soit il y a rupture ou soit euh, s'il y a divorce ou soit euh, étaient ensemble après ça a coupé. Il y a eu une coupure, une coupure ou soit euh, il y a eu des problèmes. Après, vous êtes vous, vous séparé. Monsieur Maître Ola va vous aider. Il va vous aider avec ses spécialités. Vous voulez le contacter Vous pouvez composer 00 229 91 26 93 79. Et il est là pour vous, pour vous aider et contactez-le. C'est un gars très sympa, très très très gentil. Et Il, est, il, a, il a le cœur il a, il a ouvert à tout le monde. Il n'a aucun problème. N'hésitez pas à l'appeler. Merci.